Et hey, de retour sur Don't Starve avec Monsieur Wempi ici présent. De retour, le Is Jean that a mirror <rire> <rire> Et du coup, il est en train de, de nous tirer. Oh merde. merde, merde, merde, la nuit. Ah, vite, t'as un truc ah, à faire. Ah, c'est euh, Tout en attouchant Miley Cyrus, Michel, raquette, tips et run très paisiblement. <rire> What <rire> C'est la phrase du jour. Il a décidé qu'à chaque début de vidéo de Don't Starve, on, on vous tirait une phrase aléatoire. Avec super logiciel. <rire> ah, <écoute. rire> pourquoi pas écoute, pourquoi pas? Alors, du coup, euh, vous avez vu, faut vraiment pas se laisser surprendre par la nuit. Parce qu'on peut très vite mourir. Du coup, tu sais quoi, je vais m'occuper de la science machine. Ah, sur ça, écoute. Alors, il me faut 4 planches, 2 euh, cutstone et 2 électriques euh, doodad. Bah, c'est nickel. L'or, ah, on cool. en a largement assez. Bah, non, il faut juste du bois, je pense. Ouais, il me manque juste du bois. J'ai un de bois, Bah, tu pourras aller en. Demain, ah bah, okay. non, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, parce que j'aurai rien à faire. Et du coup, moi, bah, je continue à chercher de la bouffe, écoute, de toute façon, y'en jamais assez. Alors. Merde. Je t'ai décidé d'aller descendre un peu au sud, genre, je peux pas trop explorer. Ouais, si tu veux, vas-y. Voilà, donc, deux électriques doudades. C'est des. Euh, comment ça s'appelle C'est des fusibles, je crois, en français. Et euh, on va faire un paratonnerre tout de suite. Ça, c'est le bon réflexe à avoir. Faut tout de suite faire un paratonnerre. Parce si ça m'est arrivé un jour de me taper un gros orage et vous avez un éclair qui tombe sur un coffre et toute votre base, elle brûle. Vous vous sentez un petit peu mal. Général, tu sens que tu réussi ta journée. Quoi. Ouais. Du coup, on va mettre ça... Je sais pas, on va mettre ça là. Voilà, on va le mettre en plein milieu de la base. Hop là. Ouais, et du coup, on va aller choper du poids. Encore une fois, j'ai essayé de trouver ta statue de gloomer tant que j'y suis. Euh, J'aimerais bien t'aider, mais genre, euh, c'est pas très loin de. C'est en, euh, en haut à droite bon, En haut à droite, ouais, concrètement. Ok. Et si tu vas par là, tu dois aller. Ah, les lapins, quand tu les tues pas, ils se euh, Ouais, je pense. Bah, ouais, ils écoute. Depuis quand ils se périment Genre, ils meurent de faim. C'est chelou. Je sais pas... Probablement, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est la statue de Maxwell. Il y a vraiment une statue de Maxwell là. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le gloomer. Ah, t'as pas vu En plus, il y a une flûte de pan à côté. Non. Non, Donc la, là, la flûte j'suis. de pan, c'est une arme qui est bien, bien cheatée. Et en fait, vous vous en jouez et euh, tous les ennemis en, autour de vous, ils s'endorment. Donc c'est ouais, OP et c'est hyper pratique. On va sortir d'une situation. Il y a euh... tellement de lapins, mec. On a de la bouffe pendant 10 ans. Donc, vous voyez, il y a une deuxième barre de vie. Hein, il y a la, soit, la, soit la verte, la barre de péremption, soit il y a les pourcentages. Ah, C'est plus vous utilisez l'objet, plus les pourcentages descendent. Et à zéro, il se casse. Hein. Et du coup, par rapport à cette statue, euh, il faut venir la voir en fait pendant la pleine lune. Et vous aurez une fleur. Et quand vous la prenez, vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Vous verrez. En temps voulu. Vas-y, lui, je vais lui. Il y a vraiment beaucoup de savane. Hein. Pas grand chose. Vas-y. Vas hein. Vas tu fais quoi à toi Tu fais quoi à toi j'ai puté un raton laveur. Il m'a vénère, euh, il, il volait des trucs par terre, il m'a vénère, je l'ai tué. Bon voilà. Ça s'est passé très vite. <rire> j'ai pas fait exprès. <rire> j'ai pas touché. Ah, j'ai trouvé un petit truc ici. C'est genre une mare et autour il y a plein de, de nourriture. C'est pas mal. Donc les mares comme ça, ça vous permet de pêcher. Hein. En plus, il y a des sales bêtes de grenouilles là. C'est tellement des saloperies. Ah, regardez, non, regarde. Ça c'est oh, Regarde, elle m'a attaqué là déjà. Ça y est. C'est des vrais saloperies, ça. Hop là, dégage. Là, vous voyez, si j'avais pas eu mon armure, je serais déjà à la moitié de ma barre de vie, en fait. C'est ça qu'on aime dans le monde, ça. Ouais, ça qu'on aime, c'est les bons gros dégâts. En plus, c'est pas comme si tu respawnais quand tu mourais quoi. On en parlera pas. Ouais, on est coup, on a chopé un peu de viande et des cuisses de grenouille. Ouais. Surtout les végétaux, enfin les légumes. Bah, les légumes, écoute, il y, y a une forêt euh, juste à côté. Tu sais, c'est les forêts où il y a plein de champignons. Donc ça, c'est d'art. Genre, si tu veux, je te ramasse des champignons, là. Bah, prends-en, prends-en masse, ouais. Mais surtout, les déterre pas à la pelle, les champignons, hein, sinon ils repoussent plus. Ouais, tu les cueilles, quoi. Ouais, tu les cueilles. Euh, par rapport aux champignons, il y a trois types de champignons. Il y a vert, bleu et rouge. Les rouges, ils sortent le jour, les bleus la nuit et les verts le soir. En fait, ça marche comme ça. Ok. Et du coup, bah, genre, t'as trois périodes pour cueillir masse champignon. Ouais. Donc quand vous voyez, quand vous voyez des petits points au sol, c'est un champignon qui est rentré dans le sol. Vas-y, c'est le soir déjà. Oh bah, tu peux aller genre, voilà. Là voilà, ça, ça, c'est un, un champignon rentré dans le sol. Euh... Je n'avais vu par là, peut-être qu'ils ont poussé du coup. Non, c'était des champignons bleus. Attends, je vais prendre encore un peu de bois. Un monstre en bas Fais gaffe Oh le gamin pas drôle. Quel gamin Ça te fait rire Non pas du tout. J'aurais pu devenir fou d'un coup et j'aurais pu mourir. Tu sais que tu peux mourir d'une crise cardiaque hein. Bon, non, je te rien. promets, hein, tu ça m'est faire... déjà arrivé. Comment tu fais C'est un allié qui s'est approché et puis je suis mort d'une crise cardiaque en fait. Pourquoi Mais tu l'avais vu non mais je te dit de la merde Ah merci <rire> bon, tu crois que ça me fait... eh, Non mais tu y as vraiment cru <rire> ou Rapidement je me suis dit putain c'est chelou quand même C'est <rire> genre le jeu il est pas assez hardcore comme ça genre T'as un allié qui arrive à côté de toi tu meurs <rire> <suis> instantanément Genre t'es envie d'avancer en avançant au ralenti devant un allié si t'as peur <rire> C'est ça Ou si Alors. pendant la nuit t'as pas de torche. Alors euh, on peut faire un thermomètre, mais pour l'instant, c'est en bat les steaks. Hop là. Alors, la science machine, on en est où Enfin, la alchimie. Je pense que c'est l'hiver qui approche nettement. T'es sûr que c'est random Ouais, je te jure, c'est random. Merde, j'ai plus de place. On va foutre ça par terre. Oh, je parie pareil sur l'hiver, là. Oh, une carte. Hop là, on a notre alchimie engine. On va le mettre là. C'est bon, mec, j'ai fait la machine alchimie. Ça Moi, j'ai pas mal de champignons, écoute. Ah, ça c'est nice. Je le problème c'est que. Il nous, faut, il nous faut absolument un. Mec, dis-moi que t'as du bois parce que là on a déjà plus de place dans les coffres. Euh, j'ai un de bois, je n'ai pas vraiment ramassé. Un. Essaye d'en ramasser. Fait... En revenant, essaye d'en ramasser. Un. Ouais, je vais me faire une pioche. De ah, toute façon, on n'en aura jamais assez pour ce soir. Par contre, la nuit elle va tomber, hein, mec, rentre. Oh, je suis large. Non ah, Pas trop. Ça devrait le faire. Au pire, j'ai une torche sur moi. Au pire je reste dehors Il coupe bizarrement son je arbre Ouais au pire tu restes dehors. Je pense que la nuit dehors Ouais tu peux la faire à la torche ah, Ce qui me fait plaisir c'est que Au niveau de l'or on est vraiment bien Ouais c'est l'or ça nous met vraiment bien ouais. C'est rare quand t'as vraiment beaucoup d'or et là. Euh, du coup là on va commencer à faire des trucs un peu plus évolués Donc on va commencer à faire des fermes Des ruches, des cages à oiseaux etc Par contre tu sais genre Tu sais le monstre des 15 belles des arbres, sais genre quand tu détruis trop d'arbres. Ouais. Et genre, euh, c'est un compteur par personne ou par partie Genre, si part, c'est un ratio par la partie. Euh, aucune idée, franchement. Je pense plutôt en que c'est par joueur. Donc en gros, j'ai intérêt à me calmer sur les arbres. Ouais, mais au début de la partie, ça ira. Hein. C'est vraiment au bout de, je sais pas, une centaine d'arbres. Peut-être un peu moins. Euh. Ah merde, il me reste qu'une bûche pour la mettre dans le feu. Ah, ça m'énerve. Alors, on va faire des petites meatballs. Du coup, moi je suis parti chercher des, des champignons. Hop là. Des sangliers ou quoi Des sangliers Je sais pas, j'entends un vieux bruit de sangliers. Ah non, elle me dit pas qu'il y a des chiens. Non, c'est pas des chiens. Non, non, c'est les commence C'est des putains de ratons là-bas. On m'a fait peur sur le coup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Faudrait commencer à chasser de l'araignée. Hein. Ah, je n'en ai pas vu, mec. Hein. Moi, j'en ai vu plein. Je peux, je peux te dire où elles sont situées. Il pleut. Ah, merde, il pleut. Alors, avec le DLC, du coup, quand il pleut, vous avez une barre d'humidité qui augmente et vous commencez à geler quand elle, quand elle est vraiment trop haute. Du coup, faudrait que je me fasse un parapluie. Sauf que j'ai rien pour me faire un parapluie. Ah, c'est même un orage, hein, mec. Je, je crois que c'est un orage. Ah, hein. euh, mais pourquoi je prends des dégâts Mec, je prends des dégâts Bah, tu meurs de faim. Ah, oui, merci. <rire> Très juste, merci Jackson. <rire> c'est ah, pas je... grave. Genre, en vrai, j'ai cru que c'était la pluie. Du coup, je ne savais qu'est-ce que je peux faire. <rire> c'est une putain de pluie d'acide. <rire> tu sais que ça existe les pluies de grenouilles je sais pas, ça déjà ouais, ouais, ouais, j'en ai déjà eu. C'est horrible. horrible. Attends, du coup. Ah, mais les araignées elles sont vraiment loin, mec. Hein. Putain, faut faire tout le tour pour aller chercher de l'araignée, hein. Bah, c'est pour ça que je dis que pas vu. Genre, je me suis pas trop écarté. Faut vraiment préparer une expédition, genre, demain on fait ça, mec. Genre, on se prépare Bah, faut le faire aujourd'hui, hein. Là, je faut pense. vraiment plus qu'on perde de temps. Enfin, tu me diras, pour l'instant, on a bien rentabilisé ça. Ouais, y'a pire, hein. Clairement, on est pas si mal. Ouais, mais là, euh... Essaye de faire du bois et de faire des nouveaux coffres. Est ce que je suis en train de faire, j'ai ramasse ce bois, là. Ok. Après, il faudrait trouver le, le, le Chester là, c'est le petit coffre portatif, ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être le trouver là en là baladant. C'est vrai qu'il est pratique. Hein. Ah, ouais. mais du coup, j'ai plus de. Ah, il y a un petit téléporteur là. Est-ce que je, je le prends vu. Je l'avais vu, mais je l'ai pas pris. Genre, parce que ça t'enculle ça ouais. ta folie. Ouais, parce qu'en fait, si vous prenez un téléporteur, bah, votre barre de folie elle descend, mais genre, à une allure euh, dingue. Ah il peut plus. Du coup, euh, bah, tu sais quoi, je vais le tenter le téléporteur. Hein. Je suis, à, je suis à 193, on va, on va le prendre. Et comment je fais pour enlever cette jauge d'humilité Je suis pas avec le DLC moi, du coup je connais pas. Euh. Bah faut que tu me prennes un parapluie, hein. faut que tu t'abrites. Ok. Ah, oh, c'est d'art, c'était à peu près où je voulais aller. Merci petit téléporteur. Tu peux te donner trop taré Non, ça va, j'ai perdu genre 10 à peine, un peu plus. <rire> à peine, un peu plus. 15, j'ai dû perdre. Je suis tombé sur une autre mine. Apparemment, t'es déjà passé par là. C'est possible. Bah, c'est peut-être là où j'étais au début, En fait, t'es peut-être masse au top. Oh, putain, y oh, oh, ouais. il y a une pluie de météore. Oh, mon gars. Il y a une météore qui vient d'éclater un oiseau. Oh, putain. Oh là, oh là, Là, c'est moi qui a, a fait éclater la météore. Ah, c'est moins tout. drôle d'un coup. Oh, la vache. Voilà, je... Putain, le truc, je suis... Là, je suis jour 7, je tombe sur la pluie de météores. Voilà, je vous présente, ton star. Hein. Comme très sympathique, très très cool. Du coup, pas mangé de meatball, en fait. Ah du coup, mec, ça, si, euh, si la glace elle fond, euh, on va plutôt vers l'été là. Elle fond la glace Ah, ouais, la, la glace elle fond là. Ah, j'ai trouvé un cimetière. Ah, j'en avais trouvé un aussi. Mais es, tu dois être là où j'étais tout à l'heure en fait. Ouais, Est-ce que es c'est vraiment possible. au nord de la map Ouais. Ouais, ouais, je suis complètement au nord. Euh, du coup alors les tombes vous pouvez les creuser Donc ça vous défonce votre folie Mais vous trouvez des items Ouh, une petite gemme rouge pas mal Ça je sais pas ce que c'est euh, Alors on va péter ça Et en fait les objets qu'on trouve la plupart du temps sont dans, les, dans, les, euh, dans les tombes Soit c'est des, des petits objets utilitaires Genre des trucs magiques Soit c'est des objets qu'il faut donner au roi cochon c'est genre un gros porc, et quand vous lui donnez des objets, il vous donne de l'or en échange. Ah oh, le, le gros porc, comme on l'appelle. Ah, encore une gemme. J'aime ça. Énorme. Très bonne blague. Par contre, je suis en train de m'enculer ma santé mentale. Du coup, je vais en faire une dernière, et après je me barre. Ah, une gemme bleue. Bon. Allez, dépêche. Ça nous fait pas mal de gemmes. C'est un mot au plus les mid j'aime ça. Ouais. Là, je vais en prendre une petite. Euh, pff, du coup, j'étais venu chercher des araignées. Pour l'instant, il n'y a que dalle. Ah, il y a un peu d'or là. T'es sûr que la glace est en train de fondre Bah, je sais pas, mais j'en ai vu qu'elle avait fondu. Ou alors, c'est peut-être une météore qui est tombée dessus, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout. De toute façon, faut qu'on fasse les deux. Hein. Ouais, dans tous les cas. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut fabriquer un thermomètre. Comme ça, genre... On saura pas mal à l'avance si c'est l'été ou l'hiver. Ok. Du coup, j'ai du bois. Ça, est on, cool. est, on est jour 7, déjà. Putain, y a, y a rien. Y a rien de ce que je cherche. J'aimerais bien tomber sur... Euh, des petites peaux de cochon pour faire des casques. Ça pourrait être pas mal. Mm. Là y'a rien. C'est quoi cet endroit de merde où je suis tombé là On a 4 coffres mec, je pense qu'on est pas mal. Sérieux Ouais j'ai fait 4 coffres. Ah putain t'as pas chômé hein 4 coffres mec Eh ouais mec. Ah enfin, déjà que je galère pour en faire un. <rire> Ça faut vraiment beaucoup de bois pour faire des coffres. Avec ça mec, on est pas. Bon, voilà. Putain je trouve rien du tout. Après j'ai eu deux jours tu vois, genre j'ai même même mis de la mie du coup. C'est le plus vite. Magnifique. Hop on a un peu de bois. Euh, là faut que je mange des fleurs là. Ramène-toi quand tu le sens. Hein. là pour l'instant faut absolument que je trouve des araignées. Je t'ai préparé une petite mi-balle, si tu veux. Ah non, il manque un végétal. Il y en a peut-être Ouais, là je commence à plus rien avoir à manger. Ah, des il va falloir que je rentre. Les carottes, elles commencent à être cramées, mais du coup, on va les utiliser. Périmé, Oui. C'est cramé, hein. Elle est dire à l'orange, quoi. Bon, du coup, j'ai exploré un peu, mais au nord, il y a vraiment rien. Il y a rien d'intéressant. Je pense que je vais passer la nuit à la torche. Ah ouais tu rentres pas Non non non. Bah je t'ai préparé de la bouffe pour qu'on tu rende dessus. Ok. Voilà, là je vais manger des graines, hein. hashtag euh, giton. A ah, la bonne franquette. Ouais, exactement. A ah, la bonne franquette. Je vais manger des pommes de pain et des racines, t'inquiète pas pour moi. Merci. Et des cailloux. On est tous très fiers de toi. Ta famille. <rire> Comme l'autre jour Ah merde Ah merde Ah putain Putain le vieux moment de panique Au moment où la nuit elle tombe On va prendre une petite fleur oh, Oups Oups, oups. <rire> Ah ça c'est vraiment la panique ça Là vous voyez je restais deux secondes de plus comme ça Je me faisais one shot C'est terrible C'est là où tu te rends compte que ta map Elle tient vraiment à rien quoi Ouais Est-ce qu'on a assez pour faire un frigo euh, bah non il nous faut les engrenages. Oh c'était quoi ce bruit Il faudrait qu'on y aille. Il y a un animal par ici. Ouais mais pour y aller il nous faut les. il nous faut les casques, il nous faut les pots de cochon. Et c'est ce que je suis en train de chercher. Bah ouais, ça tanque, ça tanque vraiment de ouf hein, les pots de cochon. T'as rien de mieux pour tanker. Ah nice, j'ai trouvé pas mal de bouffe. Là tu me dis tout ça, moi je vais me une arme. Là je, là je vais te ramener pas mal de baies. C'est cool ça. Ça c'est cool. Et surtout il faut que je pue des araignées. Je vais chercher des brandies parce qu'on a vraiment pas beaucoup et ça sert pas mal pour les armes. Putain c'est insupportable cet animal là. Il bouffe toutes les baies dans les. dans les buissons. C'est juste insupportable. Il te regarde droit dans les yeux. Non. Je ouais. Voilà c'est là qu'il y a les araignées. Let's go. Je vais pas chercher des brandies mec parce qu'on a vraiment plus beau comme chose. Ok. Et bah moi j'en ai 38 si tu veux. Ah bah. Pourquoi tu parles avec 38 Hein Tu m'expliques bah, je sais pas. Enfin le problème dans ce jeu c'est que tu peux pas séparer en deux tes stacks. Ça ça ouais, c'est chiant. Regardez donc il y a un autre moyen de chasser des araignées c'est au piège. Fabriquer un petit piège. Et vous la, vous la mettez dedans. Ça marche comme les lapins. Allez, venez. Hop là. Nickel. Oh merde. Oh, ça c'est méchant, ça. Ça, c'est des araignées qui sont un peu plus vénères, ça. Elles vous jumpent dessus. Donc on va tout de suite se calmer. Oh merde, je m'ai trouvé bloqué, là. Ah, putain en plus, il y a une grenouille de ces morts. Je je, viens. je suis un peu à côté, mais je vais.. Non, c'est bon, c'est bon. bon. Elles, vont, elles vont arrêter de chase. Ah là, c'est bon. Ouais donc en gros faut, faut très vite faire gaffe, parce qu'en fait vous avez trois niveaux pour les spawners d'araignées, vous avez quand il y a une boule, deux boules et trois boules. Genre une boule c'est des petites araignées gentilles, deux boules c'est les araignées jaunes comme on a vu, et trois boules c'est carrément <rire> la reine des araignées qui peut spawner. <rire> Genre le boss qui fait 10 fois votre taille et qui a 4000 HP. En général t'es mal. Ouais en général tu cherches même pas à faille, tu cours. Je me raccroche à la vie. Merci beaucoup Romain. Voilà. Je que je suis là parfois. Ouais. Merde, j'ai plus rien pour mettre mon. Ah putain, j'ai plus de place dans mon inventaire. Là, j'aimerais bien avoir le petit coffre portatif, là, ça, ça me mettrait bien. Ah bah ben non, mais c'est bon, hop là. Voilà. Euh... Merde, pourquoi j'étais allé chercher des araignées en fait Pour avoir de la toile mais Ouais, faire mais pourquoi j'ai. Faire... Putain, mais j'ai Alzheimer. Ah, je sais plus. Non, ce qu'il nous faut surtout, c'est des pots de cochon. On en a pas des pots de cochon. Il faut les buter du cochon, écoute. Hein bah, non. J'ai pas envie de buter des cochons. Ça me fait mal au cœur. Bah, faut trouver, tu sais, les pierres de résurrection là. Tu sais, il y a des poteaux avec des, des têtes de ah, cochons. Oui. Je vois. Genre, tu les pètes avec un marteau et ça te donne des pots. Bah, il faut en trouver. C'est bien là le problème. Ouais, bah, là, je suis en train de chercher à, à l'est. On va voir ce qu'on trouve. Hop là. Elle est marrante la merde, j'avais jamais vraiment regardé mais... Ouais. C'est bien foutu. Elle est un peu chelou. Euh, tu fais quoi toi du coup Je ramasse tout ce qui passe, je ramasse des bandits, je ramasse des fougères, j'ai rattrapé quelques lapins, j'ai 3000 volts sur moi. Ok. Ah. J'ai de bouffe quoi. J'ai trop un téléporteur. Je suis tranquille. Mais après il faudrait commencer vraiment à avancer, genre il faudrait des pots de cochon, il faudrait essayer de faire le... parce que... Le frigo, In il nous faut oh, un ouais. frigo là. Si vraiment je trouve pas de pots de cochon, on ira sans. Et hein. puis après faut qu'on commence à faire des pierres, euh... tu sais les pierres qui réchauffent là. Si jamais c'est l'hiver, Ouais faire... mais ça c'est bon, ça tu vois ça passe. On je a encore beaucoup de temps, et hein. genre ça coûte pas grand chose. Faut juste faire des, des grosses réserves de pierres en fait. Tu sais on manquait de pierres à chaque fois. Genre, en général, quand tu mines, genre, tu prends juste les minerais parce que t'es fou dans un moteur. Ouais. Et du coup, baisé à la fin. Faut vraiment prendre les pierres. il faut aussi prendre, tu sais, le, le truc jaune qui s'appelle le nitre. Parce que ça te permet de faire des, des, des feux. Euh, des feux qui te. Comment dire Des feux qui te gèlent, en fait. C'est tout à fait logique. C'est genre un feu qui te réchauffe pas, il fait l'inverse. Ça sert pour l'été quand t'es en train de crever de chaud, en fait. C'est un... du nitrate, c'est ça Ouais, c'est ça. Ça, ça te rafraîchit du feu qui rafraîchit, Fuck ah, logic. Ouais. ah, Je trouve rien d'utile. Bah, moi j'ai exploré tout à, tout à l'ouest et vraiment en fait, on est enfermé. C'est vraiment une, une île. Ah, attends, il un truc là. Ah non, y'a a rien. Il hein. y a une petite ruche là. Écoute, coup, à la maison quand tu le sens. Ah ouais, là va falloir que je rentre, je vais crever la dalle. Et là, je suis parti vraiment loin, en fait. Je vais essayer de rentrer avec le téléporteur, mais... Euh... Je vais me retrouver à l'autre bout de la map, à tous les coups. Da fuck, mec, c'est quoi la magie, le manipulateur d'ombre euh, je sais pas, franchement. J'en ai jamais fait. Juste au nom, ça a l'air OP. <rire> les trucs de magie, en général, c'est pas dégueu. Allez s'il vous plaît un truc là je sais pas n'importe quoi un truc utile <rire> on avance un peu Allez Ah y'a vraiment rien putain j'ai fait tout ça pour rien quoi Après j'ai 17 carottes et 36 euh, de B donc Oh ça me met bien ça C'est pas dégueu mais Bah ce qu'il nous faut vraiment c'est des pots de cochon quoi Ouais et les cochons on peut pas vraiment les buter genre Bah ouais Il Faut vraiment réussir à en trouver non mais je pense qu'on va y aller sans. On va on va tanker avec l'armure en bois mais on va prendre cher quoi. Après le mid j'ai masse bouffe, enfin donc on doit en profiter pendant que j'ai masse bouffe quoi. Ouais. Genre des meatballs je peux en faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, six sept meatballs. Bah tu sais quoi, commence à faire les... les trucs genre les ruches etc. Les ruches Les ruches d'abeilles Ouais. Ça c'est vraiment pas mal les ruches, on en fait à chaque fois. Ah non non comment commence à faire les fermes toi alors, ouais, en gros, tu sais, pour les fermes, il te faut les, les merdes, là. Ouais, mais il a pas de buffalo Et ouais, mais justement, ce que je t'ai dit, il faut euh, il faut que tu ailles voir les cochons. Tu leur donnes genre des pétales de fleurs ou genre de la merde, et en échange, ils te donnent de la merde. Tu leur donnes de la merde, et ils te donnent de la merde. C'est vraiment génial comme jeu. <rire> non, mais genre, euh, tu, tu vas voir, tu vas voir. C'est super pratique. Mm. Merde, ça va être la nuit, là. Ouais, moi, je suis en train d'attendre pour récupérer quelques champignons bleus. Ah, c'est bientôt la pleine lune. Hein. Quand ce sera la pleine lune, il faudra aller chercher la... Merde. Ah, je meurs de faim. Quand ce sera la pleine lune, il faudra aller chercher le gloomer, là. Et tu savais qu'il y avait genre un item, c'est un bâton. Et il te permet de marcher aussi vite euh, que si tu étais sur, sur un chemin. C'est stylé. Ouais. C'est hyper dingue. Oh, merde. Ah, le bolos. Est-ce que est-ce que vous l'avez entendu là Le la mort. Est-ce que vous avez entendu la mort approcher Merde. Non. Tu viens encore Ah moi je suis en train de, de décéder de, de faim, de, de. tout ce que tu veux. vie de comme quand même. Non t'inquiète, j'ai des petits trucs à manger, mais j'essaye d'en gâcher un minimum en fait. Enfin, de pouvoir les cuisiner un peu. Là j'arrive là. Bon voilà, ah, j'ai fait un peu d'exploration pendant deux jours. On en connaît un peu plus. Mais on n'a rien trouvé d'utile. Il est où le putain de chapeau de fleurs ah, mec Genre on peut déterrer ça, je savais pas. Est-ce est qu'il est le chapeau de, de fleurs Je sais pas, il doit être dans vêtements. vêtement. Bah, oui, ah oui, il, il est dans le vêtement. Ah si. Dress, en bas. Ah je l'ai même pas vu. What the fuck C'est le tout premier. Oh mais c'est du génie ça te remonte ta santé mentale. Ah oh mec, donne-moi une meatballs, donne-moi n'importe quoi. T'en as une dans le four qui <rire> je regarde le clochard là. J'arrive avec, avec ma barbe de 2 mètres. S'il vous plaît Bouffez S'il vous plaît, quelque chose à manger, s'il vous plaît. J'ai pas d'argent. Tiens, bouge pas. Bouge pas, dégage. Merci. Allez, euh, ouais, je vais en manger une. Mec, regarde ce que j'ai fait. Euh, mec, je mets tout dans les coffres. C'est génial pour l'hiver, cette merde. Ah oh, le génie. C'est avec des trucs de lapin Ouais. Oh, le génie. Tu veux que je te fasse un Bah, on le fera avant l'hiver, plutôt. Attends, là, je mets tout ce que j'ai trouvé dans les coffres. Niveau coffre, t'as vu, on s'est approvisionné. Hein. Ouais, là, c'est d'or ça. Il y a mmh, toujours besoin de, de, plus de plus de coffres. Oh, regarde un peu tout ce que j'ai mis, j'ai mis plein de trucs. C'est quoi Moi, je vais prendre de la pierre pour le frigo. Enfin, pour les... C'est les pierres. Attends, donc là, il nous faut quoi bah, est-ce qu'on est qu va... Mec, t'es chaud pour aller chercher le... Les, les engrenages Pourquoi pas. On tente. On risque de prendre euh... un peu cher, hein, mais à deux, ça devrait passer. Oui, voir. Ah. Dis-moi que t'as une lance. Mmh, même pas, es. sais voir, une la lance. Une... tu sais. Sérieux Je Elle est dans tout ou elle est dans FIGHT FIGHT Euh, FIGHT. Où es-tu, lance Vas-y, suis-moi. C'est pile te... à l'ouest. Bah, c'est la toute première. C'est que parfois, tu m'impressionnes. <rire> c'est que parfois, tu me désespères. Vas-y, c'est pile à l'ouest. J'arrive. Ouais, je le vois. Je il, va nous... il va nous mettre cher. D'habitude, je le fais au boomerang, mais en fait, il faut mieux y aller au cac euh, direct. Et le taper comme des porcs. Avec autre rotation de CC, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, là, ça me fait un peu mal au cœur de le faire sans un casque. Parce que le casque, c'est tellement, euh, tellement puissant. Toi aussi, dans start, tu joues que à la souris Non, je joue avec les touches. Vas-y. Go. Ah, ça, il fait pas si mal. Franchement, ça passe. Vas-y, t'encle un peu. Bon, tu crèves un jour ou... Allez Oh, il y en a deux. Oh, nickel. Deux frigos. Ouais, c'est bon. Deux frigos. Merde, il y a mon portable qui sonne. Ouais, wow, ouais, ça fait deux frigos. Bah écoute, franchement, c'était largement, j'ai perdu 15, moi. Moi, ouais, j'ai perdu euh, 30, je crois. Mais ça passe. Après, c'est surtout l'armure la... <rire> qui a adouillé, je pense. Moi, 40 80. Ouais, elle à voilà, 50%. Au 80. J'ai moins t'inquiète que toi. Après, ça va, genre, ça coûte pas très cher à fabriquer une armure, tu vois. Oui, c'est bon. Je compte trop vite Allez du euh, coup, a encore du bois okay, euh, pour faire un frigo, il nous faut a la pierre. De que Attends, on a plus de bois. Bon, bah, je vais le Vas-y, moi, je nous fais deux petits frigos au calme. Ah, oh, nice. Putain, je crois que j'ai jamais eu un frigo aussi tôt dans... dans une partie, quoi. Là, ben, on était bien efficace. Hop là deuxième frigo, je vais mettre toute la bouffe euh, dans les frigos maintenant voit que ça se périme. Oh je vais te faire un petit sandwich aux cuisses de grenouille. Oh tu vas kiffer, spécialité de la maison. Tu vas voir. Voilà on fait un peu de rangement, euh, on, va, on va bientôt arrêter l'épisode hein, déjà. Mmh, J'étais parti voir les cochons mais ils sont couchés. Eh ouais, ils sont là que le jour. Euh... Bah, du coup, euh... bah, du coup, on va arrêter l'épisode là. Bah, écoute, je pense que c'est un bon moment. Ouais, ça fait déjà une demi-heure. Hein. Du coup, on a fait pas mal d'explorations. Après, on a, pas... on a pas trop avancé. Ah, genre, sauf, euh... ouais, sauf au niveau des frigos, ça c'est vraiment nice. Et du coup, euh... voilà, bah, on se retrouve pour le troisième épisode euh, de Don't Starve. Là, on est jour 9. Bon, bah, ça va, ça. Ça va, on est déjà jour 9, on a bien avancé. Franchement, je pense qu'on sera bien préparé pour l'hiver, ça passe. Ça, ça part bien cette partie, écoute. Ouais. Du coup, euh, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, vous donnez votre avis dans les commentaires, vous laissez un like, vous faites tourner. C'était Iron et Wampi. Allez, ciao tout le monde. Ciao les gens.